Alors Akaraka c'est un livre de bande dessinée qu'on a réalisé enfin, dont on a écrit l'histoire Benoît Socal et moi au départ pour un film et c'est l'histoire vraiment de baleines géantes qui sont comme des mondes sur lesquels se sont vraiment installés toute une toute une petite euh, des villages et, et ça à la suite évidemment de d'une histoire de bateau échoué de... et là l'histoire débute dans le premier tome au moment où et eh bien, les, les chasseurs de baleines sont en, ont entendu cette légende des baleines géantes qui pourraient enfin faire revenir l'abondance la, la, dans ce port qui est un petit peu abandonné, qui est un petit peu en décivitude. Et donc voilà, ça raconte ce mélange étrange entre légende, entre mythe, entre une réalité économique, un basculement, quand, quand cette économie s'est un peu effondrée, et, et voilà, tout ça a été conçu avec Benoît Socal pour être un film. Et puis, euh, à un moment donné, Benoît a décidé d'en de, faire une bande dessinée. Euh, ce qui était notre métier à tous les deux, mais on avait commencé ce, ce projet pour une autre destination. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que très vite, Benoît va être atteint d'un cancer. Et le deuxième tome, il n'a pas pu le terminer. Et donc, ça a été très, très douloureux de le voir comme ça, euh, avec ce désir d'achever le livre. Et donc euh, voilà, j'ai terminé le livre tout récemment pour que cette histoire existe pleinement. Donc il y a beaucoup d'émotions autour de, de la promotion de, de ce récit qui en définitive lui appartient beaucoup plus qu'à moi. On traîne une image euh, avant même qu'on lise ce qu'on fait. Et ce... eh ben on a une espèce d'étiquette. Bon alors la mienne c'est architecture, ville, tout ça. Bon euh... alors je l'ai accepté. Enfin, il faut accepter. Euh, mais en même temps, profondément, je crois que si on regarde bien, mon travail est beaucoup plus divers et beaucoup plus particulier, et beaucoup plus... Euh, voilà, il faut se méfier des étiquettes. Et donc oui, euh, je suis passionné par le monde de la nature, on le voit aussi dans les cités obscures, mais peut-être que ce n'est pas ce qui ressort en premier, et qu'ici, on a évidemment une fable écologique, on a, on a une une vision sur les dangers, sur la fragilité du monde, et ça c'est quelque chose qui est au cœur de mon travail, même s'il ne s'exprimait pas de cette façon avant. En fait, il y a pas mal d'influences. Benoît est certainement plus nourri de Moby Dick, de, de tous ses récits sur sur ces mythes de, du monde naturel hein, jusqu'à ces, ces animaux perdus, imaginaires. Et moi, je suis certainement plus inscrit dans, dans la mythologie de, de Jules Verne, dans les voyages fantastiques de Jules Verne. Donc c'est peut-être un petit peu l'entremêlement le, le, de ces deux imaginaires qui a construit ce récit. Mais euh, oui, on ne part, on n'invente jamais rien. On se nourrit de tas de choses, on transforme. Et euh, notre admiration pour, pour ces livres qui nous ont fait rêver transparaît évidemment dans un récit comme à quoi donc on a travaillé pendant 20 ans sur ce projet de film, Aquarica, j'étais très surpris quand il a décidé d'en faire une bande dessinée parce qu'on avait tellement pensé pour le cinéma, avec des, des émotions spécifiques à l'écriture cinéma, et en même temps j'étais content parce qu'il allait enfin exister. C'est le drame du cinéma, c'est que parfois on, on travaille un temps fou sur des projets qui ne se voient jamais de jour. Et là, l'avantage de la bande dessinée, c'est quand on y travaille, ben voilà, on sait qu'un jour, ça, bon, il se fait, que pour Aquarica, il n'est pas, pas allé au bout. J'ai eu, eu beaucoup d'inquiétude beaucoup à terminer ce livre parce que j'avais peur de, de trahir en partie son, son dessin, parce qu'il avait fait 80 ou 85% de, de cette histoire. J'avais plus que 12 pages, mais 12 pages qui étaient importantes. Donc Heureusement, il avait laissé un storyboard. Donc, euh, nous, on avait fait l'histoire ensemble mais lui, il avait vraiment fait le, le storyboard avec, avec ses dialogues, donc ça, ça m'a beaucoup rassuré. N'empêche que j'ai en partie sous-estimé le problème parce que j'avais peur d'être ou trop proche de lui et de caricaturer son style ou trop proche du mien et alors de dénaturer l'histoire. C'est que l'histoire n'est ne, plus son intégrité. Donc, c'était un peu la corde raide et ça avéré beaucoup plus difficile émotionnellement aussi parce que, bon, c'était un ami très cher et, et avec lequel j'ai passé presque... je suis presque né avec lui. Et donc, euh, c'est donc pas simple hein, de, de, de reprendre ces personnages. De, de... Donc, c'était très troublant. Très troublant. Euh, voilà. Mais les histoires sont plus importantes et plus fortes que tout. Elles nous aspirent, elles nous dirigent. Voilà. C'est à elle, à la fin, que... Que revient le dernier mot